Bonjour, et eh bien écoutez, voilà, je fais cette petite vidéo pour, euh, afin de remercier le grand maître génie euh, Alioun. Euh, voilà, Je le remercie de, de, de m'avoir euh, permis d'évoquer mes problématiques euh, sentimentales avec lui et, euh, et de, de, de m'avoir permis de, de participer à son rituel, euh, de me donner cette chance. Voilà, je, je le remercie aussi pour sa gentillesse. Et, et je, je voulais lui faire part de toute ma gratitude euh, des suites, de, des suites de, de son acceptation de, de, de m'aider. Euh, voilà, euh, bon bah Eka, euh, c'est quelqu'un qui est facilement joignable. Euh, vous pouvez le contacter au 229 94 61 69 61. Euh, voilà, bah écoutez, euh, merci encore et puis euh, je vous souhaite une bonne journée.